Et salut à tous, c'est Tips Iron. J'espère que vous avez la pêche, parce que moi, ouais, je suis en compagnie de Tips OMP. Bijoule. Et on se retrouve donc pour une vidéo d'analyse du trailer du mode Exozombie qui sortira le 27 janvier euh, sur le premier DLC de Advanced Warfare, Avoc. Euh, donc tout de suite, on va regarder euh, le trailer et euh, en espérant qu'on fera... enfin, qu nous fera pas chier avec les droits d'auteur. Et on se retrouve juste après pour en discuter. Voilà, euh, donc c'était le trailer, alors, donc en gros l'histoire c'est que Atlas, c'est peut-être la fin de la campagne, je sais pas, je l'ai pas terminé, Atlas balance une bombe euh, pour terminer la guerre, voilà, yolo, et donc euh, cette bombe c'est classique, euh, elle va avoir des répercussions euh, imprévues, et elle va donc créer des nouveaux zombies, voilà, ça c'est l'histoire de base ça. C'est ce qu'on ce qu croit comprendre pour le moment. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, parce que déjà, juste les images, honnêtement, ça a l'air bien badass. Tu penses pas Ouais, je suis ah, d'accord. Un bon gros truc. Donc on bon va on tout de suite soit... partir sur l'analyse plus précise. Et on est go. Du coup, donc, on a quatre personnages principaux, comme dans chaque zombie jusqu'à présent. Nos quatre personnages, on vous les présente rapidement. Donc au milieu, on a l'agent de nettoyage euh, et le vétéran de guerre. Donc il s'agit de l'immense John Malkovich, donc qui est un act et un réalisateur si je ne dis pas de bêtises on l'appellera également Michel pendant l'intégralité de ce guide à sa gauche on a Rose euh, McGowan qui est euh, si vous connaissez Planète Terreur elle joue dans ce film là donc c'est une actrice euh, et dans, elle est un expert en informatique dans euh, Atlas du coup encore à sa droite on a le gérant, le patron on a euh, Bill Paxton donc il joue dans Titanic euh, et donc euh, c'est notre troisième personnage et enfin l'agent de sécurité tout à droite qui est joué par John Berntal, euh, et voilà, c'était nos 4 personnages qui vont jouer dans, dans ce mode zombie que nous présente ce nouveau Call of outils. Voilà, donc c'est 4 vrais acteurs comme euh, il vous l'a dit, et euh, ça fait un peu penser forcément au mode zombie, euh, les 4 joueurs euh, qui ont un peu leur personnalité, et euh, comme vous l'avez remarqué, on se sert aussi d'une autre vidéo euh, où les développeurs parlent du jeu, euh, en espérant encore une fois pas se faire niquer euh, par les droits d'auteur, voilà. Donc apparemment, au niveau de la map, on aura le droit à une map indépendante de celle multi, donc vraiment comme un mode zombie, quoi pas comme un mode survie. Et ça, ce sera pas mal, donc ça ressemble un peu, je trouve, à Five ou aux maps des vieux modes zombies dans des bâtiments euh, comme ça. Donc, on s'est amusé à regarder vraiment de près ce trailer, et on a découvert plusieurs choses concernant les zombies. La première, c'est qu'il y a deux au moins deux types de zombies, ça c'est sûr. Des zombies normaux que vous pouvez voir à droite, et à gauche, vous pouvez apercevoir un zombie bleu, qu'on a essayé d'appeler les zombies électriques, donc c'est vraiment un nouveau type de zombie, et on a l'impression, on n'est pas totalement sûr, mais que lorsqu'on le tue, il a la même impact qu'une IUM pendant quelques secondes, c'est-à-dire que si on le tue au corps à corps, il explose et désactive notre exosquelette pendant 2 secondes. Donc c'est assez intéressant comme détail, euh, parce que ça rajoute encore du gameplay. Voilà, il est reconnaissable parce qu'il met des éclairs de partout et qu'il est bleu, quoi, voilà. C'est trop stylé ma gueule. On a toujours les fameux rampants. On observe aussi qu'il y a différentes couleurs d'yeux pour les zombies, là par exemple le rampant il a les yeux rouges, et celui derrière a des yeux jaunes, alors est-ce qu'il y a des zombies euh, qui ont des caractéristiques différentes que les autres, on sait pas trop encore. On a aussi des zombies avec exo et des zombies sans exo, comme vous pouvez voir sur celui de droite. Donc ici nous pouvons apprécier un magnifique spécimen de zombies qui dispose de d'yeux orange jaune comme vous pouvez voir, et en plus d'un exosquelette. On remarque aussi la présence de Yanch dans ce nouvel opus, un peu comme la Black Ops 5 qui apparaissait toutes les 5 vagues. Donc peut-être encore un truc de plus qu'ils ont rajouté, franchement ça me l'air super sympa et ils ont vraiment une bonne gueule. Donc on commence la partie sans l'exosquelette, ce qui est plutôt embêtant. Et pour y accéder, il faut réussir à ouvrir cette espèce de, de plateforme où il y a vos quatre exosquelettes, alors... Comment y accéder, comment les avoir, comment ouvrir la capsule, alors ça on ne sait pas encore, on ne peut rien affirmer, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'une fois que vous avez votre exo, euh, ce sera indiqué juste au-dessus de, de vos munitions. Voilà. Donc sur cette image on peut déjà remarquer le fameux gun vert, donc la TAS 45 MK2 qui a donc potentiellement été amélioré dans un équivalent du pack à punch, donc très intéressant, on peut encore améliorer nos armes, mais juste après on peut voir également qu'il y a un colis stratégique qui tombe, il est donc possible que l'on ait à la manière de l'exosurvie, des, euh, des killstreaks qui nous arrivent pour nous aider, comme le joueur a actuellement un killstreak, un drone. Donc vraiment, des killstreaks qui sont ajoutés au mode zombie, ça peut vraiment faire un carnage. Surtout que ce sont les mêmes que le mode multijoueur. Autre chose importante qu'on n'a pas précisé, c'est le système pour compter les manches. Bon, bah tout simple, vous avez en haut à gauche de l'écran un petit numéro, et on n'a plus pour les 10 premières manches euh, les barres, comme on avait avant. Ce qui est assez dommage, je suis triste. Donc, on vient de remarquer autre chose, c'est euh, bah le killstreak dont on parlait juste avant en pleine action. On a la, le drone d'assaut aérien qui balance une roquette. Donc, la roquette, je vous rappelle que c'est une amélioration du drone d'assaut aérien. Alors, est-ce qu'on peut aussi améliorer nos killstreaks en zombie ou est-ce qu'ils sont déjà améliorés avec certains trucs de base une Vraie question, ça a l'air vraiment. Hyper on en sait intéressant. pas plus. Ouais. plus. En plus, un exo-survie, tu vois, ajouter en plus à un mode zombie, et ça, ça rend. C'est ça, ça, peut-être un mélange. Ouais, c'est peut-être un, un mélange. Et donc là vous pouvez voir au passage qu'il a écrit EXO au-dessus au au de ses munitions. Donc, euh, la preuve qu'il a, les... a bien récupéré son EXO et donc il peut et il voler. Et juste au-dessus au d'EXO on peut apercevoir un petit symbole donc j'ai aucune oui. idée de ce que ça peut être. T'as raison, mais, je, je vais avancer mais... une image pour voir. Vas-y est-ce que ça bouge Oui oui ça... ça, ça il y a bel et bien quelque chose sur son écran donc peut-être quelque le, chose à relâcher, TH. un objectif, on ne sait pas trop. On ne sait pas du tout ce que c'est. Il va y avoir beaucoup de choses dans ce zombie, ça on vous l'assure. Donc on retrouve aussi la fameuse boîte magique, alors ça on savait pas s'ils si, euh, si allaient la mettre, mais ils l'ont quand même mis. Donc on voit, euh, il me semble que c'est ça, c'est le M1, ensuite on a la K-12, euh, le RW1, donc des armes du multi, dans une espèce de boîte magique un petit peu futuriste. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Comme l'a fait Treyarch avant dans ses modes zombies, il y a aussi une arme spéciale, entre guillemets, c'est-à-dire une arme complètement cheatée. Ici on retrouve un espèce d'équivalent de la Wunderwaffe, un gros fusil à pompe qui a l'air bien violent. Donc ça m'a l'air d'être l'arme spéciale de cette map, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais vous allez voir, il y aura des armes spéciales sur chaque map, je pense, comme dans les anciens zombies. En tout cas, ils le décrivent comme un fusil à pompe à énergie dirigée, mais, il, mais, mais euh, je précise qu'il n'a pas munitions illimitées, comme on pourrait croire, c'est pas, pas laser, il a bien oui. des munitions. Donc voilà, on vient de remarquer autre chose, je te laisse la parole. Du coup, en fait, sur la boîte magique, on peut remarquer le même logo qu'il y avait au-dessus des exosquelettes, donc est-ce qu'il y a un lien Évidemment oui, après on n'en sait pas plus, c'est juste une petite remarque. Donc euh, voilà en gros la gueule du fusil à pompe, il s'appelle le CEL-3 Cotterizer. Et je pense également qu'il s'agit d'un hommage en fait à la Wunderwaffe. Voilà. Je sais plus si je l'avais dit, mais je pense que oui, ça tire ses origines là-dedans. Parce que ça y ressemble un petit peu en tout cas. Voilà donc ici on voit aussi qu'il y a une espèce de, de fil électrique sur le solde, ça ça m'a l'air d'être la grande salle principale. Et ça fait penser un peu au, au téléporteur de Black Ops 1. Je ne sais pas si vous voyez voilà, de quoi je veux peu parler. Il entre la plateforme de réception ah et ouais. l'émetteur qu'il fallait tous les deux activer. Peut-être qu'il y a cette même notion de téléporteur, on ne sait pas. Donc on vient aussi de remarquer un petit panneau là où il y a écrit Administration, No Points Beyond This Point. Euh, on ne voit pas parce que c'est derrière le bras du, du zombie. Avec un grand A, donc est-ce qu'il y aurait plusieurs zones peut-être Ou est-ce que c'est simplement un décor inutile pas d'armes à partir de ce point, donc enfin, ça paraît un peu étonnant, c'est sûrement juste un décor pour signaler aux employés qu'il n'y a pas le droit de, de prendre d'armes derrière ce point. Mais euh, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait une zone en mode zombie où les armes soient supprimées. Voilà, voilà mais vu qu'on vu qu a que ça pour s'appuyer, bah on essaie de tirer le plus d'informations de ça, donc peut-être qu'on vous dit des choses absolument insignificatives, mais bon, on est obligé de le remarquer. Et peut-être donc il y a plusieurs zones, puisqu'il y a écrit zone A, peut-être qu'il y a zone Exactement, B, ouais. zone C, voilà. Que... C'est séparé, il y a des différents zombies. Enfin, on peut vraiment émettre plein de choses, mais bon, pour l'instant, on sait que C'est ce que des hypothèses. Donc là, on a aussi un espèce de piège à gaz. Alors, est-ce que c'est un piège à gaz ou est-ce que c'est un téléporteur On pense plutôt que c'est un piège à gaz. Euh, il s'active au moment où elle passe dessus, donc euh, je pense que c'est simplement un piège hein, voilà, pour, euh, pour les zombies. Mais si on regarde bien légèrement en droite, on peut voir un petit peu le même fil qu'on avait vu tout à l'heure. Donc est-ce que les pièges doivent être activés Est-ce qu'il y a encore quelque chose comme ça On sait toujours pas. Donc sur cette screen déjà on peut voir le viseur qu'il a sur son arme, ce qui veut dire que on peut personnaliser euh, nos armes, ce qui peut être euh, assez sympa. Et surtout on voit un nouveau bonus euh, qui représente quoi au final Qui représente comme non, je sais pas. Moi, je, moi je dirais un piège à ours honnêtement, mais après. Ouais. Je... Un piège on à ours. Comme, comme comme dedans quoi, une mâchoire. Donc on voit déjà une ba... il y a une barre rouge en fait qui s'écoule petit à petit. Euh avec Le temps qu'on a utilisé du bonus, donc quand ça un voilà, ça peut être assez pratique. Donc, c'est le nouveau bonus. On a déjà repéré, comme je vous le montre à l'écran, mort instantanée et double point. Et donc, ce nouveau bonus, et on sait pas encore ce que c'est. Peut-être aussi, on peut remarquer rapidement. Je viens de remarquer en fait, on est vague 18, donc la vague est déjà un petit peu avancée. Et si on remarque le S12 MK11, du coup, je pense qu'en fait, cet MK euh, c'est vraiment quelque chose qui caractérise des armes améliorées. Et peut-être que le nombre on signifie à quel point elle a été améliorée en fait. Parce que je me souviens que pour le gun de tout à l'heure, on avait un MK8, je crois. Et là, MK11. Donc peut-être que ça ah, a encore un rapport ça, avec le pack-a-punch, tu vois. Et, et, et, et, et peut-être que je vous ai dit une connerie, mais qu'on ne peut pas personnaliser nos armes. Et que c'est simplement comme le pack-a-punch de, des le pack a punch autres. Qui... C'est le pack-a-punch qui a fourni la, la lunette, voilà. Le scope. Voilà. Donc je pense très honnêtement que le fameux MK enfin, qu'on à droite... le euh, indique vraiment quelque chose contrairement à un équivalent en tout cas du pack à punch Voilà, et j'avais une autre théorie quant à ce bonus tout à l'heure, c'était qu'il activait tous les pièges, mais je suis pas sûr du tout, mais tout à l'heure on le voyait en action, en fait, au milieu du et piège laser. Donc, est-ce que ce bonus activerait les pièges sans, oui, sans que ça ne coûte ça, rien Ça justifierait l'espèce de, de piège à ouais. haut, ça, honnêtement. Ouais, ça ça... Je... Voyez, même, même personnellement, laïcote, je pense que c'est ça. Alors, si, si c'est ça, euh, bah, je bon. gagne mon pari, voilà. Mais donc ouais, encore une fois, vous voyez, le zombie rentre, la pomme se fait pile à ce moment-là, à mon avis... À chaque fois chaque... qu'il ouais. qu nous montre ce bonus, c'est en face d'un piège qui est en activité, donc euh, la théorie est confirmée. Hein. Moi je pense que c'est confirmé, c'est... Que... Ça active les pièges quoi. C'est bel et bien un piège à ours, et donc euh, pendant un certain nombre de temps, où qu'on aille, les pièges sont ou gratuits, ou activables uniquement par ce bonus. Ouais, donc c'est plutôt cool comme bonus. On peut dire. Ouais, intéressant. Du coup, on a trouvé encore un nouveau type de zombie, comme vous voyez à l'écran, les zombies verts qu'on va appeler les zombies toxiques. En fait, on peut voir que là où ils passent, ça répond à une espèce de nuage de gaz vert. Donc est-ce que ce nuage est toxique et pour les zombies et pour les joueurs On n'en sait rien, encore une fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore plus de zombies différents qu'on ne peut penser. Voilà, donc je pense que ces zombies euh, toxiques, on va dire, c'est un peu l'équivalent des Gollum qu'on avait dans Black Ops 1. Ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Et euh, je viens aussi de remarquer qu'on a encore un fil électrique bleu à gauche. Et donc, on euh, ouais, Donc c'est pas la première fois qu'on qu voit ce film Donc euh, à mon avis il a quand même son importance Et si vous regardez au fond dans le décor Vous pouvez voir des hommes dans des cuves vertes C'est pas ça qui m'importe, c'est juste à droite On voit une espèce de machine avec un logo au dessus Donc est-ce que ce serait une machine à atout Je ne sais pas, peut-être que c'est juste un décor insignifiant Mais on a peut-être trouvé un truc euh, Donc sur cette screen on voit John Avec derrière lui un Warbird Enfin ce qui semble être un Warbird donc, euh, bah, qu'est-ce que c'est que ce bordel euh, Est-ce qu'il des, est-ce qu'on pourrait avoir des Warbirds euh, dans le mode zombie C'est quand même vraiment violent, quoi, les Warbirds. Ouais, ce serait amélioré. Film. Je me souviens, en ouais. Exo Survie, qui était vraiment très très violent. Ouais. Et dans euh, un oui. bâtiment Si c'est dans un bâtiment, à quoi serviraient le, le Warbird C'est juste un décor, c'est, je sais pas. Qu'est-ce voilà, que ça fait là Peut-être que les Warbirds peuvent rentrer dans les bâtiments. Enfin, c'est l'air vraiment bizarre, mais ce qui est sûr, c'est que Michel n'a pas fini de nous étonner. <rire> D'ailleurs je fais un petit ajout de dernière minute parce que je viens de remarquer un truc, euh, regardez bien l'arme entre les mains de notre cher John, euh, qu'est-ce que c'est bah, La réponse c'est l'AE4 Window Maker, c'est l'arme spéciale, le fusil d'assaut à énergie dirigée euh, qui est offert en multijoueur avec euh, le DLC AVOC et donc qui est aussi dans la map zombie, je viens de remarquer ça. Encore une fois, des tout petits détails, mais c'est peut-être ça qui fera la différence. On peut voir juste derrière lui une espèce de jauge avec le même symbole répété trois fois. Donc qu'est-ce que ça signifie Foutre-moi aucune idée, peut-être des charges, des trucs à remplir, j'en sais rien. Peut-être que c'est juste un décor, mais bon, on est obligé de vous le signaler. Ensuite on a ce zombie, alors à la base on pensait que c'était un zombie kamikaze en fait, c'est un peu un mélange entre tous, là on voit qu'il est électrique et on voit surtout qu'il a un truc rouge sur lui. Et En fait il saute, sur.. à première impression on a l'impression qu'il saute sur le héros et qu'il lui explose dessus. Mais si on regarde bien c'est le drone d'assaut juste en haut à droite qui lui lance une roquette et qui le fait exploser. Alors est-ce que c'est vraiment un zombie suicide, un zombie kamikaze ou euh, qu'est-ce que c'est On sait pas vraiment en fait. Très honnêtement, je pense que ce rouge c'est juste un zombie qui est peut-être plus tanky que les autres. Un peu comme euh, sur, euh, mince, comment ça la map sur euh, Black Ops, où vous aviez parfois des zombies en feu qui étaient beaucoup plus tanky que les autres. Bref, franchement, euh, je pense honnêtement que c'est une, une autre caractéristique en plus qui peut s'appliquer à n'importe quel zombie puisqu'on voit qu'il est bleu. Euh, bref. À moins, que ce, à qu moins que, que ce soit le, le, le dernier zombie de la vague qui soit signalé. C'est possible, c'est encore possible, tu sais, possible, il, y a, tu il y a certains modes où ils signalent de manière plus évidente les derniers ennemis. Alors, est-ce que c'est pas le dernier zombie voilà, qui est signalé sur, par un truc rouge Sur Black Ops 1, euh, il se mettait à courir, je crois. Sur Black Ops 2 aussi, il criait où qu'on soit sur la map. Peut-être que là, ouais. il est mis en évidence par ce système. Voilà. Voilà, donc ensuite, on a trouvé ce zombie. C'est un peu un mélange de tout. Il est à la fois en feu, à la fois vert, à la fois électrique. Alors on sait pas trop ce que c'est encore ce mélange On pense en fait que c'est euh, un boss Là on est vague 15 donc c'est assez rond donc on pense que c'est un boss Toutes les, toutes les temps de... toutes les X-vagues Un peu à la manière de chier encore une fois Ouais parce qu'il a l'air beaucoup plus balaise que les autres Et on voit pas d'autres zombies en même temps que lui euh, sur l'image Donc c'est sûrement un boss Et on voit après qu'il fait une explosion absolument énorme donc c'est clairement pas un zombie normal Voilà Du coup les gens on vient encore de trouver un truc alors déjà on remarque le Exo-Station One, mais ça je vous en parlerai juste après. Déjà regardez au sol on peut voir le fameux fil bleu qu'on avait vu tout à l'heure qui va donc jusqu'aux exosquelettes. Donc je pense honnêtement qu'il doit y avoir plusieurs fils, plusieurs interrupteurs entre grandes guillemets à activer ou certaines choses à faire de manière à débloquer les exosquelettes. Je pense c'est l'idée qui me vient en premier. Et donc ExoStation One pour moi ça insinuerait qu'il y en ait plusieurs. Une Station 2, 3, peut-être 4, je sais pas, mais Et en tout cas, des caractéristiques différentes sur chaque exemple. On, ouais. on sait pas plus. En tout cas, il faut activer l'interrupteur pour ouvrir le truc. Ça, ça, mais on vient de comprendre donc euh, on découvre en même temps que vous. Hein. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec le Warbird, euh, on se rend compte qu'il y a quand même une belle partie de la map à l'extérieur là, comme vous pouvez le voir sur cette scène où les zombies sautent, euh, sautent sur. Euh... Sur le bâtiment. Voilà, donc il y a deux grandes parties, je pense, une en extérieur, et une en intérieur, et donc la map a vraiment l'air quand même assez grande. Bonne map badass, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, en plus du piège à gaz et du piège de la porte qu'on a vu tout à l'heure, on a cette espèce de piège laser, en fait. C'est, bah, On voit que c'est sur la plateforme des exosquelettes, en fait. C'est un laser qui tourne autour et qui bute tous les zombies. Et on a encore, bien sûr, le bonus avec les pièges activés. Et encore une fois, on remarque le fameux fil bleu, mais bon, vu que c'est toujours la plateforme avec les exosquelettes, c'est peut-être, encore une fois, pas sans rapport. Encore une fois, on vous parle rapidement de l'ATH. Donc, la vague se trouve en haut à gauche. C'est peut-être plus lisible. En bas à droite, on a l'étiquette la... de notre joueur et non plus le nom écrit. Euh, donc, on a juste une photo. À côté, on a le score du joueur. Score qui a l'air beaucoup plus élevé, très honnêtement, que sur les anciens Black Ops. Parce que avant, vous faisiez quoi 1000 points à la première vague. Alors que tout à l'heure, on avait une image vague 3 où le joueur avait 9000 points. Donc, je pense que c'est pas la même notion. En bas à droite, on a les grenades et potentiellement une... euh, quelque chose de tactique. On a également les munitions, ce qui nous reste comme balle, juste au-dessus, euh, si on a un exo ou pas, dès qu'il strict potentiellement si on en a encore une fois ou non, et juste au-dessus, une petite indication bleue qu'on n'a toujours pas réussi à expliquer. D'ailleurs, je vais vous parler d'un autre truc avec les grenades tactiques, c'est que euh, sur l'autre trailer, on remarque qu'il y a, comment ça s'appelle, le drone tracker, il me semble, euh, comme grenade tactique, donc le, le drone tracker, qu'est-ce que c'est en multis C'est un petit drone qu'on lance et qui va aller détecter les ennemis, en fait qui vole, pas besoin de le contrôler, il va simplement aller vous marquer les ennemis. Donc pourquoi il y a ça en zombie Enfin, quelle est l'utilité Je sais pas, est-ce que c'est un drone différent qui va aller exploser sur eux J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut l'avoir. Encore une toute petite parenthèse sur le fameux fil rouge, qui donc cette fois-ci est rouge, ce qui signifie peut-être qu'il est désactivé, alors quand il était bleu, il était activé. On remarque aussi que même les rampants peuvent utiliser leurs exos, ce qui peut être vraiment dangereux. On remarque bien évidemment le retour des fameux atouts, ici Passe Passe, donc il y aura bel et bien des atouts à la manière de, de bah, des précédents zombies. On remarque également que Passe Passe est relié encore une fois par un fil bleu, donc ce fameux fil signifierait peut-être l'allumage d'un courant, on n'y a pas encore pensé jusqu'à maintenant, mais c'est ah, fort possible. L'allumation d'un courant, euh, et donc on voit que les icônes des atouts déjà bu se trouvent au-dessus de l'exo. Alors peut-être que l'icône que l'on a vue tout à l'heure était un atout que l'on ne connaissait pas, on le saura quand le DLC sortira. Voilà, donc c'est la fin de cette analyse sur ce trailer. On a essayé de vous dire tout ce qu'on savait le plus possible, on a peut-être zappé des trucs, mais bon, Ouais, c'est quand même important, je trouve, pour les modes zombies, où il y a vraiment plein de secrets, plein d'histoires, ils s'amusent vraiment à faire ça, donc c'est important, je trouve, d'analyser les, les trailers, on peut vraiment découvrir un max de trucs, hein, là, vrai, fin, en, en direct, surpris, on a trouvé plein à, de trucs. On trouver autant de trucs. Donc du coup, euh, si vous aimez ce genre de vidéo un petit peu découverte, analyse un peu plus technique que d'habitude, complètement différente, euh, n'hésitez pas à nous le faire savoir comme d'habitude dans les commentaires. Un like, euh, abonnez-vous bien sûr si ça vous plaît. Euh, donc bien évidemment ça, ça fait un lien avec la manette euh, Advanced Warfare où il y avait les, les barres du mode zombie. Euh, personne ne savait trop, euh, wow, pourquoi il y a ça, est-ce qu'il va y avoir un mode zombie Donc voilà, maintenant c'est clairement justifié, c'était pour annoncer ça. Euh, c'est plutôt cool, hein. moi je l'attendais vraiment ce mode zombie et, et je suis plutôt content donc euh, voilà on se donne rendez-vous du coup euh, le 27 janvier pour une vidéo euh, en avant première sur, euh, bah, sur le mode zombie, sur le DLC avec la tips euh, en attendant je vous dis, ben gardez la pêche comme d'habitude Voilà et euh, on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao tout le monde